Dans le système LTE. Le débit dépend de la configuration choisie et de nombreux paramètres. Mais pour une configuration typique où on utilise 20 MHz de bande, on peut atteindre un débit de 70 Mbps si un rapport signal sur bruit de 16 dB est disponible. Ce débit de 70 Mbps pour un rapport signal sur bruit de 16 dB correspond-il à 1 e 1 demi, 2 tiers ou la capacité donnée par la formule de Shannon.